Hop hop hop toi, avant de commencer cette vidéo, un petit disclaimer s'impose puisque comme tu le verras tout au long de la vidéo, oui j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Ça va Tu as digéré l'information Tu vas pas me mettre 5000 commentaires à ce sujet Bien, on peut donc commencer. Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul. Alors ce n'est pas le haul Californie aujourd'hui, c'est le haul de tout ce que j'ai acheté avant de partir en voyage. Puisque si vous avez un petit peu suivi... En fait, euh, j'ai appris 3-4 jours avant que je partais, donc euh, jusque-là j'avais déjà fait des petits achats et donc j'ai plein de choses qui traînent et que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a un peu de tout, il y a pas mal de Disneyland Paris euh, et surtout des sites américains, un peu de shop Disney aussi, donc euh, j'espère que vous êtes prêts, on y va ouais. Alors du coup je vais commencer par vous parler du site Truffle Shuffle puisque euh, je travaille avec eux maintenant. C'est un site et surtout un compte Instagram que je suis depuis assez longtemps parce qu'ils ont vraiment pas mal de collections, pas mal de produits qui sont vraiment canons. Euh, ils ont notamment du Loungefly, fly, des choses qu'on trouve aux US etc. Donc les prix sont en livres sterling mais on peut se faire livrer en Europe et en France donc c'est plutôt cool. Et j'ai reçu 2-3 petites merveilles que je voulais vous présenter et partager avec vous. Alors j'ai mis mon écran, mais j'ai pas ouvert pour vraiment découvrir ça avec vous. Mais euh, la première chose que j'ai vue, c'est cette pochette-ci. Donc, c'est moi qui ai choisi les articles. Et euh, donc là, c'est la pochette d'Aladin que je trouve magnifique. Il me semble qu'elle coûte à peu près euh, 20 livres sterling si mes souvenirs sont bons. Donc là, vous avez la pochette. Et ce que j'aime, c'est le niveau de détail. Donc, à l'intérieur, vous avez le bleu Jasmine. Mais ce que j'aime, c'est le fermoir en forme de lampe et l'arrière avec le dessin d'Aladin et Jasmine. Je trouve que ça va faire de son plus bel effet euh, sur une tenue. C'est vraiment ce qui va rehausser un look. Et euh, elle est vraiment trop mignonne, cette petite pochette en forme de tapis d'Aladin. Sur le site, j'ai également pris cette petite trousse d'Embo, qui est trop trop mignonne. Donc c'est une trousse à maquillage. Euh, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et euh, si elle vous plaît, je vous conseille de rester connectée, puisque je vais vous la faire gagner sur Instagram donc voilà, donc ceci c'est la rose de la belle et la Belle. je m'étais un peu lassée en fait de la rose que j'avais dans ma bibliothèque j'en cherchais une de meilleure qualité et c'est vrai que quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé vraiment très très jolie elle m'a l'air d'être un peu plus imposante mais je vais l'ouvrir avec vous du coup l'avantage aussi c'est que tout est vraiment très très bien emballé et il y a vraiment tous les produits c'est à dire qu'il y a du hype, il y a du lunchfly, fly euh, il y a un peu de cake worthy etc donc c'est vraiment cool elle est magnifique, regardez moi cette merveille elle est trop jolie, donc elle est siglée Belle et la Bête à l'avant. Elle se branche en USB, voilà. Donc ça peut être un peu chiant, parce que bah du coup, il vous faut un câble, etc. Mais euh, ça consomme moins d'énergie que les piles. Enfin, je trouve ça trop joli. Et surtout, l'avantage, c'est que vous avez, vous voyez, les pétales juste là, ce que j'avais pas sur l'ancienne. Donc je la trouve vraiment très qualitative. La cloche aussi, bon elle est en plastique, mais la forme qu'elle a est vraiment très belle, et je me dis que c'est facilement customisable, genre je pourrais très bien voir pour changer un peu le socle et faire quelque chose qui corresponde plus à l'original, ça fait une très très jolie base. Puisqu'on est sur du site qui n'est pas français, je voulais également vous présenter mes nouveaux achats Hot Topic, donc ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur le site, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si une vidéo sur commander à l'étranger, euh, mes adresses préférées aux US, etc., Peut vous intéresser parce que j'ai plein de petits bons plans Donc j'ai acheté trois choses Puisque j'ai participé à une commande groupée Et la première c'est ceci Donc c'est euh, le parapluie de Mary Poppins En fait il y avait toute une promotion euh, Surtout au Topic il y avait moins 30% Donc j'en ai un peu profité pour être honnête Et euh, je le trouve magnifique il est très grand. Hein. Il est tout aussi bien fait parce qu'au final, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le bec du perroquet est vraiment cool. Et je me dis que même pour porter au quotidien, ça fait une petite dose de fantaisie. Et donc du coup, il a son... Ouh J'aurais jamais cru que j'allais présenter un parapluie dans un hall, mais bref. Euh, vous voyez, donc là, c'est la pochette pour le parapluie. Et ce qui est cool, c'est que là, vous avez une petite anse. Parce que je sais pas vous, mais moi, ça me saoule d'avoir un grand parapluie toute la journée à mes côtés. Là, il a l'air vraiment qualitatif, j'espère juste qu'il ne va pas se retourner. La deuxième petite chose sur laquelle j'ai craqué, c'est une robe Lilo Stitch. Il faut savoir que j'ai une obsession pour cette robe. Je l'ai en plusieurs exemplaires, j'ai plusieurs robes inspiration Lilo Stitch. Et là, en fait, je suis tombée sur la robe parfaite parce que, bah, déjà, elle a les bons motifs. Et surtout, elle a la forme patineuse qui est moi la forme qui me va le mieux sur les robes. Elle est assez longue et en plus, la bonne surprise, c'est qu'elle a des poches. Donc, j'ai pris du small. C'est toujours un risque avec les US parce que soit ça taille beaucoup trop grand, soit ça taille beaucoup trop petit. Mais là, ça me va euh, tout nickel. Donc, parfait. Et la troisième pièce sur laquelle j'ai craqué. Et c'est ce qui a été vecteur de mon achat, en fait. C'est qu'il y a quelques mois, j'avais repéré une paire de chaussures. Euh... Donc je sais que ça se voit pas trop là comme ça sur la chaîne mais j'ai une grosse obsession pour les chaussures. Je suis tombée sur les Timberlands de ma vie. Alors là comme ça vous vous dites rien de, rien de fou. Sauf qu'en fait eh ben, elles ont euh, là le petit détail donc, du, coup, du roi lion et à l'arrière elles ont également le symbole de Simba. Donc je les ai trouvées magnifiques, j'ai eu un gros doute là encore sur la taille puisque bah, moi je fais du 35 en chaussures donc c'est pas forcément évident de trouver. Et euh, par chance il leur restait quelques exemplaires, donc je les trouve trop mignonnes pour euh, l'automne-hiver, ça va vraiment être cool. Par contre je trouve qu'elles marquent vachement vite, donc je pense que je vais très très vite les imperméabiliser parce que je crois qu'elles m'ont coûté presque 50$ dollars la paire de chaussures. Donc ça m'embêterait quand même qu'elles soient abîmées aussi vite. Mais euh, elles sont pas trop belles, je les aime trop. Je les aime trop trop trop Et ça en vrai, ce que j'aime bien dans ce genre de tenue, dans ce genre de, de petit accessoire, c'est que si vous tendez pas euh, l'œil, en vrai ça se porte pour tous les jours. Enfin je veux dire, euh, c'est vachement discret comme tout le Disney. Avant de vous montrer euh, tout ce qui reste, donc Disneyland Paris et euh, mes achats Amazon de bouquins, je voulais vous parler un petit peu de Shop Disney, parce qu'au mois d'août ils ont sorti quelques pièces de la collection 50e anniversaire de Haunted Mansion, euh, je vous rappelle qu'à ce moment-là, je ne savais pas que je partais, hein, donc euh, je ne risquais pas de savoir que je pouvais les trouver aux US pour le même prix, voire moins cher. Donc je me suis ruée dessus, donc j'ai pas acheté grand-chose en vrai, euh, j'ai acheté juste une pièce euh, qui est le Doom Buggy. Moi, j'aime beaucoup les décorations euh, de Noël, etc. Donc là, je la mettrai pas dans le sapin, mais je me dis que pour la poser, parce que mon objectif, la ultime du moment, c'est vraiment d'avoir une déco Halloween dans toute la maison c'est euh, de les poser et je les trouve trop mignons. J'adore le petit rappel à l'attraction originelle. Pixie addiction de Noël euh, en plein mois de septembre. J'ai également craqué pour celle-ci. Donc celle-ci, euh, c'est celle de la collection Lao avec Karl et Ellie. J'adore ce symbole. Et euh, là encore, en fait, c'est l'anniversaire de Lao, ce qui explique... Euh, il y a pas mal de merchandising euh, sur ce film. Si vous ne le savez pas, en fait, là-haut fait partie de mes films euh, Pixar préférés. Donc, je vous avoue que je suis très contente que pour le 10e anniversaire, ils aient décidé de sortir plein de petites choses comme ça. Euh, ça n'arrange pas mes finances, surtout que bah, moi, les boules de Noël, je les garde toute l'année chez moi, mais euh, je la trouve vraiment trop trop belle. Par contre, euh, sachez que les décorations de Noël... Euh, a Disneyland Paris ça va, le tarif est à peu près raisonnable mais alors sur Shop Disney ça coûte vraiment la peau des fesses. Donc j'en achète à peu près 2 à 3 maxi par an et je fais petit à petit ma collection en croisant très très fort les doigts à chaque fois pour que Clochette ne casse pas au fur et à mesure mes boules de Noël. Donc celle-ci de chez Cricket. Donc la petite particularité euh, de cette petite décoration c'est qu'elle s'allume. Euh, je la trouve trop trop trop jolie. Euh, et là encore je pense que ça peut être vraiment mou toute l'année, c'est-à-dire que vous retirez la petite ficelle là et euh, vous le mettez par exemple à côté de votre télé, euh, ça fait une petite veilleuse et tout, enfin je trouve ça trop trop chou. Alors par contre comme je le disais c'est un budget et puis alors il suffit qu'elle soit un peu musicale ou un peu euh, elle s'allume et elle passe de 17 à 21 euros la décoration de Noël. Donc c'est un sacré budget. Ensuite je me suis acheté quelques petits livres donc pas grand chose par rapport à d'habitude mais quand même. Le premier que j'ai acheté c'est celui-ci donc Profondeur de l'océan euh, de Hachette Rose. Je vous avais présenté les deux premiers tomes donc le Twisted Tales euh, sur Aladdin et celui sur la Belle et la Bête dans mon dernier Disney book donc si jamais vous voulez mes avis dessus n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne. Et là donc j'ai acheté celui-ci qui est sorti début septembre. J'ai complètement craqué, hein <rire> euh, je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé, euh, je l'ai complètement dévoré mais ce sera du du coup, pour un prochain Disney Book, donc euh, si vous attendez mon avis, il va falloir être encore un petit peu patient à Pixar. Je précise d'ailleurs, parce que vous êtes très très nombreux à me poser la question à chaque fois, non, je n'ai pas acheté donc, celui sur euh, Maléfique, celui sur Ursula et celui sur Mergotel, qui sont donc du coup la collection de Serena, Valentino. En fait, le problème, c'est que comme j'ai pas aimé les deux premiers tomes, euh, Miroir, Miroir et euh, celui sur La Bête, J'avoue que j'ai du mal à avoir envie d'investir dedans, mais euh, je pense qu'on va faire des switchs avec Maureen, qu'elle va me prêter ses bouquins, comme ça je vais pouvoir les lire et lui rendre après. Parce que euh, c'est ce qui s'était passé du coup pour euh, la bête, je l'avais acheté, je l'avais détesté, et comme j'aime pas garder dans mes bibliothèques des livres que je n'aime pas, et bah ben, je les revends derrière, sauf que, enfin, aucun intérêt. Donc... Il faut que je trouve une solution pour pouvoir lire les, les livres et vous donner un avis en, en retour mais pour l'instant j'avoue que je suis assez sceptique et les avis que j'ai vus coïncident assez avec ce que j'avais pensé des deux premiers tomes donc je suis pas du tout motivée. Par contre deux autres livres pour lesquels je suis motivée c'est euh, tout d'abord celui-ci. Donc euh, ça c'est la biographie euh, de Walt Disney qui est euh, généralement le plus plébiscité par les fans, c'est celle qui a la meilleure réputation. Euh, donc C'est Walt Disney, un américain original. Il faut savoir que ce livre existe également en français. Sauf que, eh ben, en fait, il a une très grosse cote donc il coûte très cher. Je crois qu'il est euh, aux alentours de 100 euros. Je l'ai trouvé à 40 euros à un moment, sauf que j'étais assez bête euh, pour croire que ça allait durer et que je pourrais l'avoir plus tard. Et en fait, quand j'ai voulu me le racheter, et eh bah ben, il m'est passé sous le nez donc j'ai craqué, ça m'a énervé. Et je l'ai acheté en anglais, puisqu'en anglais il est à 15 euros, il a jamais augmenté en termes de tarifs. Euh, c'est une sacrée brique, hein. Je vais pas vous mentir, c'est écrit petit, il euh, y a peu d'images, etc. Euh, il va falloir que je me mette dedans, mais j'ai quand même hâte de le lire. Et le troisième livre, c'est un livre dont on parle et on parle et on parle en permanence avec Alex, euh, Alex de Lextopia, c'est euh, le livre All Aboard, The Wonderful World of Disney Trains. Donc c'est l'un de ses livres préférés, donc il parle euh, des trains euh, dans les parcs Disney, de la passion que Walt avait pour eux, etc. Donc j'ai moins de livres en fait sur les parcs que sur les films et c'est vrai que je cherche à augmenter ma collection. D'ailleurs si vous avez des bonnes euh, des bons ouvrages à me recommander, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et euh, je suis tombée sur une bonne offre sur Amazon.com, je crois que je l'ai eu à 15$, dollars, quelque chose comme ça. Et donc du coup, bah, j'ai pas réfléchi euh, 300 000 ans en sachant qu'en France, je crois que quand je l'ai eu, il était à plus de 5 ans. Donc j'ai dit bon bah allez, je me l'achète. Je trouverai bien le temps de le lire tout tout tard. Bon, et alors je termine avec un énorme sac de Disneyland Paris. Avant toute chose, je dois vous préciser que ce ne sont pas des choses que j'ai acheté puisqu'en fait Disneyland de Paris m'a offert tous ces objets pour euh, des projets qui sortent prochainement ce sont des objets dont je me suis servi euh, dans le cadre de contenu pour eux et ils ont décidé de m'en faire cadeau. Plutôt que de les ranger et tout je voulais quand même vous les présenter parce que ça touche quand même à la saison d'Halloween donc je me dis que peut-être que ça vous fera craquer. Donc la première chose c'est euh, l'énorme pieuvre d'Ursula. J'adore sa tête et ses cheveux ça me fait mourir donc j'adore euh, ses cheveux et ça bouille là-dessus ça me fait mourir de rire et ça, ça va juste aller trop bien dans ma chambre donc euh, trop contente j'ai également eu la robe euh, d'Evilens euh, qui est actuellement vendue sur le parc donc là, euh, impossible de vous la présenter clairement parce que euh, elle est super grande je vais essayer juste de vous montrer les méchants qu'il y a dessus donc voilà en fait la particularité de cette robe c'est que vous avez tous les méchants comme ça en fresque c'est qu'en fait ce sont les robes vintage que vous trouvez à Walt Disney World et Disneyland Resort donc elles commencent à arriver petit à petit sur Disneyland Paris euh, Elle coûte 129 euros donc c'est quand même un sacré budget donc vous avez celle-ci et vous avez également celle de Haunted Mansion que j'aime un petit peu moins enfin j'aime moins le haut de la robe c'est le constat qu'on a fait avec les copains-copines le bas est très joli mais le haut avec la fausse dentelle j'aime beaucoup moins et celle-là je la trouve vraiment très jolie alors moi je suis assez petite donc du coup elle me va bien en dessous du genou euh, je l'ai porté sans jupon parce que bah, du coup j'ai pas acheté le jupon mais il est quand même commercialisé à Disneyland Paris si jamais vous voulez craquer je trouve que ça donne une forme différente et plus moderne après euh, est-ce que ça ira à tout le monde je ne sais pas je vous conseille par contre de prendre une taille euh, plus petite que ce que vous avez l'habitude de prendre parce que comme c'est aux US les tailles sont un peu plus grandes donc moi j'ai du small euh, pour bien que ça fit en sachant que sur les côtés du coup vous avez euh, des trucs en fait qui sont élastiques, donc vous avez quand même de la place, mais euh, je pense que c'est une robe qui doit être quand même bien cintrée pour bien vous aller en bas c'est beaucoup plus évasé, mais en haut, essayez de prendre quelque chose qui, qui vous moule bien et alors, comme je suis une grosse feignasse, je constate que je n'ai pas retiré euh, ce que j'avais sur la robe, donc il euh, y a le pin's Daily Queen et euh, un badge qui est le badge de Maléfique avec marqué It's fun to be bad donc il y a deux catégories de badges pour Halloween que j'ai reçues donc il y a euh, ceux avec Maléfique et ceux avec Ursula et je trouve ça plutôt mignon, c'est pas très cher il me semble que c'est 4€ euh, le pack des deux badges donc si jamais c'est votre truc les badges n'hésitez pas à craquer j'ai eu euh, cette tasse d'Alice au pays des merveilles qui est juste trop trop jolie donc ça c'est pas une nouvelle po collection pour le coup euh, elle existe depuis un petit moment à Disneyland Paris euh, mais c'est un must have quoi j'ai également eu plein plein d'oreilles, j'ai été pourri gâté honnêtement, et euh, l'équipe de Disneyland Paris si vous passez par ici, merci infiniment on est plein, voilà Donc euh, moi mes préférés c'est les Purple Potions qui sont juste ici j'adore, d'ailleurs tiens je vais les mettre c'est celles qui me vont le mieux au teint, si on peut dire ça comme ça, je, je les adore. Donc il y a également les dorés. Donc les dorés, ce sont les brailles à roses, euh, inspirées, donc de la belle Belleaua Dormant. Donc j'ai également eu aussi les deux paires d'Halloween. Donc il y a la violette assez classique et la citrouille que je veux acheter depuis plus d'un an. Euh, donc j'étais trop contente. En sachant que je pense que je vais la customiser. Ma copine, donc du coup Mademoiselle Daydream, avait fait un tuto l'année dernière avec des petites feuilles. Et je pense qu'il n'est pas si impossible que ça que je les reproduise. Et la dernière paire que j'ai reçue, c'est celle-là donc en fait ce sont les Arendelle aqua donc c'est la nouvelle collection de Disneyland Paris à l'occasion de la Reine des Neiges et en fait ce qui est plutôt cool c'est que euh, donc du coup on les a eu le 13 septembre et en fait c'était une sortie mondiale ce qui fait que tous les parcs donc français, américains, euh, je suppose les asiatiques également euh, ont tous eu cette collection donc c'est un bleu argenté en fonction des photos ça ressort à chaque fois très différemment et si vous voulez vous faire une idée je pense que c'est un peu un bleu cendrillon pour ceux qui sont parisiens vous verrez sûrement de quoi je parle le 13 septembre donc il euh, y a eu une énorme grève mais vraiment une grève catastrophique en fait euh, dans tout Paris et en fait j'ai pas pu venir sur le parc le matin alors que j'avais un événement à Randel donc il y avait pas mal d'influenceurs qui étaient conviés euh, à shooter la collection etc et j'ai pas pu venir parce que j'étais complètement bloquée, impossible de prendre les transports et tout Et en fait Disneyland Paris du coup m'a quand même gardé de côté les produits et me les a offerts Donc j'ai eu les oreilles euh, mais j'ai également eu le jersey Disneyland Paris Qui est euh, vraiment très joli pour le coup Moi je savais qu'on aurait les oreilles mais je savais pas du tout qu'on aurait un jersey Là ça ressort pas du coup à la caméra mais en fait il est intégralement pailleté Donc il est très mignon Moi je me vois plus le porter pour l'hiver parce que là dans mon mood Halloween ça colle pas trop aux couleurs Mais euh, il est trop trop mignon et moi je suis une grosse accro des jerseys Donc je suis très très contente de l'avoir reçu et euh, tous les petits détails sont en argentés, donc euh, vraiment très très chou. Ils m'ont offert donc cette petite peluche d'Olaf, qui est trop mignonne, qui est en référence au court-métrage, si jamais vous l'avez déjà vu, le court-métrage de Noël. J'ai également reçu euh, cette petite boule, donc de Elsa. Et enfin, le stylo euh, Elsa, Disneyland Paris, qui est très très mignon lui aussi, pour le coup. Et enfin, pour terminer, euh, le fond de mon sac, qui a eu quelques petits pins Donc, euh, vous avez vu Evil Queen tout à l'heure, j'ai également eu celui-ci de Maléfique. Celui-là de la Reine de Coeur, celui-ci d'Ursula, et en fait tout ça ce sont des pins du coup, qui m'ont servi à élaborer des looks que vous découvrirez très prochainement euh, sur Chef distant Paris sur Disneyland Paris, sur la chaîne YouTube, etc. Et j'ai vraiment hâte euh, que vous puissiez voir ça. J'espère que vous serez très nombreux à me soutenir euh, et à regarder le contenu qu'on a pu créer ensemble parce que moi, je me suis éclatée. Et d'ailleurs, il y aura toute une vidéo qui sortira à ce sujet. Enfin, voilà ma Pixie Army. J'espère que ce nouveau haul vous aura plu. Encore une fois, euh, j'ai fait n'importe quoi avec mes finances. Mais est-ce que vous êtes surpris Non. En attendant le haul de Californie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que, à votre avis, j'ai acheté. Hein, parce que voilà le suspense est entier je pense que ça sortira après les vlogs parce que vous connaissez, je sais que vous allez être impatients en tout cas j'ai hâte de vous retrouver, vous m'avez grave manqué et je vous fais plein d'énormes bisous bisous bisous <rire> alors en scène post générique ce que je vous propose c'est de vous raconter un peu euh, L'achat, le truc que j'attends le plus en ce moment Puisque je crois que vous l'avez compris J'essaye de dépenser moins mais c'est un pur échec euh, Même si euh, mon compte en banque va m'obliger à faire euh, une petite pause prochainement Parce que bah, je n'ai plus les moyens euh, Donc la prochaine chose que je vais acheter Parce que je l'attends désespérément En fait euh, c'est la figurine que je vous avais montrée sur mon vlog shop Disney en Paris euh, Qui est une figurine de là-haut avec du coup Carl et Ellie en et je l'attends comme le messie. <rire> je crois qu'elle est à plus de 100 euros. Je crois ne sais plus si c'est 115 ou 150. Mais euh, je n'ai qu'une hâte. C'est que cette collection sorte. Donc s'il vous plaît, Disneyland Paris, sortez la que je puisse dépenser tout mon argent. <rire> N'hésitez pas à me dire vous de votre côté quel est l'achat qui vous fait le plus envie en ce moment que je me sente moins seule. Et euh, je vous souhaite une très belle journée ma Pixie Army. Je vous aime fort. Bisous